Bon voilà, qu'est-ce qui s'est passé Cette raclure a planqué les binous chez les buveurs de flotte et j'ai pas la moindre idée de comment y aller L'institut là Je suis vraiment désolé, ça rend les choses légèrement plus compliquées. C'est le moins qu'on puisse dire. Nick a beau être un synthétique, il sait même pas comment accéder à l'institut. Aucun synthétique ne le sait. Les protocoles de sécurité effacent ces informations de nos mémoires. Ah t'as pas de mémoire Si ça se trouve avant, tu poussais des gondoles à la Venise pour aller au bistrot Là, là, là. On se calme. C'est rien, il est juste au bout du rouleau. J'en ai cravaté un, hein, mais bon, il était SDF. Ouais, le seul type de l'institut qui vivait à l'extérieur était sûrement pas du genre à se prendre vivant. Comment ça vivant Avec ce qu'on lui a mis, même les tomberait malade en bouffant cette merde. Vous savez quoi On a peut-être pas besoin de lui vivant finalement. Qu'est-ce que tu racontes, Nick T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi Il y a un endroit à Godneighbor qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits. Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le docteur Amari. Un vrai cerveau en matière de mémoire. Spécialiste en crâne défoncé. Et quoi d'autre Ça vaut le coup d'essayer. On récupère un bout du cerveau de Kellogg et on l'apporte à Amari. On verra si elle peut en tirer quelque chose. Non mais Nick, t'es pas sérieux, c'est répugnant Je sais que c'est dégueu, mais on n'a pas le choix. On n'a aucune piste. Le cerveau de ce mercenaire contient peut-être tous les secrets dont on a besoin. Mmh. Je veux bien. Mais avant, il faudrait que j'aille au bistrot. Avec ma copine, on a des trucs à faire. D'accord. On se retrouve à l'antre. Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor. Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance. Je suis Cannibal. J'ai envie de te bouffer le cerveau avec de la moutarde. Oh la hey, oh, ok Disons que... Que votre assurance est payée, d'accord Ou oh, en grillade c'est bien Bien. J'espère que ce petit incident vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. La devise de Good Neighbor, c'est par le peuple, pour le peuple. Vous me suivez Tout le monde est le bienvenu. Ouais, vive les barbecues. Nickel. Restez cool, et vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. Vous venez voir Amari Elle est en bas. Docteur Amari Oui J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Non, on n'a pas le temps, là. Pour les histoires de fesses et tout ça, on verra ça plus tard. T'es pas mal gaulé. Je sais qu'on demande l'impossible à Marie, mais vous n'en êtes pas à votre premier miracle. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant Ouais, un cerveau. D'un spermatozoïde au bord du suicide. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari. Le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord. Je vais jeter un oeil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté Ouais, on lui a piqué son baladeur MP3. Qu'est-ce que c'est que ça Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus une interface neuronale J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. L architecture C'est quoi ça Monsieur Valentine est un synthétique d'ancienne génération. Mais vu la nature des technologies de l'Institut, l'implant cérébral pourrait être compatible. Compatible Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit, mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine, et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Ouais, c'est ok pour moi. Asseyez-vous là, et croisez les doigts. À la télé vous croyez que c'est le moment de regarder un match de foot là J'ai même pas mes bières. C'est avec les bleus. Procédure manuelle enclenchée. Stase cryogénique interrompue. Tiens, quel l'eau que la belle rayon. L'ordinateur de l'abri fonctionne toujours. Tant mieux. Je vérifie les registres. J'espère que tout est cherche et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir. Oh non, je suis sûr que je vais revoir l'autre, là. à tous les coups. C'est ça, ses souvenirs Il a que ça L'autre, il a fait plein de trucs. Et là, je me tape un souvenir, et c'est celui-là. Ou alors, il a vraiment fait qu'un truc. Tu parles d'une mailerine C'est celle-ci. Ouvre. C'est un lave-là avec son canon. C'est fini Non mais euh, c'est <rire> fini quoi C'est fini. Presque. Tout va bien Ne vous inquiétez pas. Ouais ouais tout va bien, ouais, tout va bien. Alors, avez... de nuit, camion, Je... Mais alors, donne-lui canin bordel. Mais donne-lui, mais on s'en fout, donne-lui. Je ne le répéterai pas. Merci, mon pauvre. Merde, alors. T'es heureux ce, ce jour-là. Oh, Quel bon souvenir, c'est vrai que je m'en rappelle. rappelle. Une bière. Au moins, il reste ouais, j'avais dit une bière. Pas dix. J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté C'est-à-dire C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Y a des têtes qui vont tomber. Ce gamin là, il me dit quelque chose. Il est connu, ce vieux tour de magie. Il se téléporte, je comprends. Mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Quoi Moi aussi je peux le faire, c'est la magie du montage. Je vais vous faire sortir de là. Ouais, à chaque fois je m'approche, là je me fais avoir. Je crois qu'il y a un match de foot, et il y a que la mire. Arrêtez un peu avec la blague de la télé, là. Allez-y tous d'accord Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien Ouais, je pète le feu. Très bien. Mais je veux que vous surveilliez votre état. Ouais, c'était demeuré. Ils se croient dans Star Trek, là, ils n'ont même pas de vaisseau spatial. Leur plus grand secret a enfin été découvert. Mais ça n'amène que de nouvelles questions. Comment ça marche Qu'est-ce qu'on fait, maintenant Bon, moi, je vais vite fait, mais je reste pas chez eux. Il y en a même un qui s'est barré. C'est vrai. Un scientifique de l'Institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Pour sauver mon pack de bière, rien ne m'arrêtera. Si vous comptez y aller, préparez-vous bien. Ouais, on va aller au bistrot, pour reprendre des forces. Bonne chance. Et... Faites attention.